Suivre la lumière pour laquelle on a été choisi. Suivre son destin qu'on nous a dicté comme un pantin. Ne pas suivre la société dans laquelle on est. Ne pas suivre le mouvement et le commandement. S'endormir le soir sans rêve de liberté. S'endormir exaspéré de nos vies contrôlées. Une âme, une lame. Illusion de liberté. Illusion de courage. Ne plus encaisser, ne plus avoir de rage. Illumination, humiliation, déception. Notre vie n'est qu'un vide combler par des illusions plastiques. Euh, Je suis tout à fait d'accord. On est, on est dans une société où, où, tout le monde, où tout le monde fait la même chose. On nous dicte tout. Par exemple, euh, j'ai des amis qui veulent, par exemple, j'ai une pote qui veut aller en L. Elle bah, peut pas parce que ses parents, ils sont tu fais S, t'as les moyens de faire S, t'y vas, etc. Et il y a plein de trucs comme ça. Genre, on, on est. On nous, on nous dit, oui, la liberté, la liberté, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'on est mineur et on est sur la responsabilité de nos parents. Et euh, ils sont tous là en, à nous... Je sais même pas, à nous, à nous forcer la main, pour un, à faire ce, ce qu'ils veulent qu'on fasse, en fait. J'ai des hobbies différents des autres, c'est ça. Et du coup, bah, par exemple, euh, j'adore Satan, genre c'est très bizarre, mais euh, genre, genre je suis une grande fanatique de Satan et les gens sont... Ouais, non, ça va pas le faire, genre, tu, pourquoi, tu vois et, euh, et donc, enfin, euh, non, ouais, je sais, même, je sais même plus la question que vous m'avez posée. Si tu te sentais dans la norme ou en fait, Oui, bah oui, bah moi, je me sens dans la norme, mais les autres, non. Enfin, les autres pensent que je suis chelou, genre. Donc, je le vis bien, mais euh, voilà.